Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de novembre, c'est le Scorpion qui est au gouvernail, et euh, ce jusqu'au 22 16h, où le soleil rentrera dans votre signe et on pourra vous souhaiter votre anniversaire. D'ici là, avec le Scorpion, eh bien il faut réfléchir, il faut faire un bilan, il faut regarder en arrière, euh, mais pas dans une vision nostalgique, hein, simplement pour tirer les leçons euh, de l'année qui vient de s'écouler. Hein. Vous êtes en fin de cycle, c'est normal, en fin de cycle, euh, en fin d'année on fait un petit bilan et on essaye de voir le positif, euh, ce qu'il a été moins positif, comment est-ce qu'on peut évoluer euh, de manière euh, plus euh, disons euh, plus dans le sens de ce qu'on désire. Euh, voilà! Il, vraiment, il faut faire le point, et euh, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, parce que c'est possible, hein, euh, ma foi, euh, euh, le faire avec quelqu'un peut être une aide considérable, parce que cette personne va vous renvoyer euh, euh, des choses que, auxquelles vous ne pensiez pas hein, euh, éventuellement. Hein. Mais le secteur 12 ça n'est pas que ça, c'est aussi un secteur de santé, donc attention à ne pas attraper... Euh, euh, bon c'est pas encore la période de la grippe, mais euh, pas attraper un petit virus, donc protégez-vous bien. Euh, euh, bon je pense que ça c'est un conseil de base hein, vraiment très basique, euh, ne vous approchez pas trop de ceux qui sont déjà malades. Euh, et puis c'est aussi un secteur d'attente, hein, je pense que peut-être vous attendez quelque chose. On va en reparler. Donc après le après le 22 16 heures, le Soleil sera chez vous et ben il formera aucun aspect vraiment important pour le moment. Hein. Après bon il y en aura, mais pour l'instant pour le premier décan qui a une bonne année à venir. Hein, euh, eh bien le Soleil va vous redonner du tonus, va vous donner envie euh, d'être davantage vous-même, d'aller de l'avant, enfin tout ce qui vous manquait en période Scorpion va de nouveau être au premier plan euh, dès que le Soleil sera dans votre signe. Alors attention évidemment à pas vous laisser à vos aller à vos petits travers euh, habituels, c'est- à-dire, de trop en faire, de vouloir trop attirer l'attention, d'être, vous savez, monsieur ou madame plus. Hein, C'est le côté euh, un petit peu euh, amplificateur de Jupiter. Hein. Donc, euh, bon, vous restez cadré. Mercure, euh, qui gère votre quotidien euh, vraiment dans les plus petits détails. Hein et eh bien Mercure se trouve également en Scorpion, et en plus de ça, elle est rétrograde. Donc alors vraiment, c'est un, un petit souci pour vous, hein, mais comment dire, il est possible que vous attardiez trop sur les détails hein, avec ce Mercure, donc euh, essayez de ne pas... Euh, euh, de voir plutôt un ensemble, hein, plutôt que d'être de, de, euh, de vous fixer sur les détails. Mais c'est possible qu'il y ait un détail qui n'aille pas, euh, que ce soit un petit souci de santé, hein, puisque Mercure est en 12, ou euh, un souci avec un proche euh, avec qui la communication ne passe pas bien, euh, l'un de vos ados euh, par exemple, ou euh, un frère ou une sœur hein, Avec Mercure, euh, on est dans ce registre des, de la petite parenté. Euh, donc euh, bon, Mercure en 12, c'est toujours et surtout rétrograde, il y a un problème que... un problème, c'est un bien gros mot, mais disons qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, comme d'habitude. En revanche, euh, une fois que Mercure aura repris une marche directe, c'est-à-dire euh, après le, le 20, euh, donc euh, a priori les choses vont s'arranger et surtout pour le deuxième e décan parce que c'est lui qui sera visée par la station de, de mercure euh, en, en scorpion. Hein. Donc euh, bon, juste c'est une question de patience, c'est-à-dire que euh, bon, n'essayez pas de de forcer les choses, n'essayez pas d'aller de l'avant, ne vous engagez surtout dans rien hein, tant que mercure sera rétrograde, ça je le dis toujours mais c'est bon de le rappeler, euh, vous attendez tranquillement euh, le vin. Euh, je dis rien n'est euh, vraiment urgent, hein, euh, euh, bon en apparence, hein, maintenant je peux me tromper j'ai pas votre thème, donc il euh, y a d'autres planètes à prendre en compte, là ce que je vous donne c'est vraiment un peu la surface des choses, malheureusement j'aimerais aller plus profond, mais... Euh, donc... Euh, eh ben bon anniversaire à l'avance, hein, bien évidemment on va parler d'amour maintenant avec Vénus et d'autant plus qu'elle se trouve dans votre signe. Alors ça c'est vraiment euh, un, un bonus, un must euh, pour beaucoup d'entre vous, je dis pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre vous, euh, et surtout que euh, vous êtes valorisé par... Euh, parce que Vénus, c'est pas seulement l'amour euh, euh, qu'on reçoit, l'amour qu'on donne, c'est aussi l'amour qu'on se porte à soi, hein, l'estime qu'on a de soi, et alors ça chez le sagittaire, ça manque pas, hein, vous êtes vraiment... Euh, en général, hein, bon, après selon votre thème évidemment, ça peut être différent. Toujours est-il que euh, probablement vous allez, euh, ça va durer deux 3 jours, hein, puisque Vénus est rapide, vous allez vous sentir aimé, vous allez être plus amoureux de votre conjoint que d'habitude, vous allez être plus gentil, plus attentionné, enfin bref, vous vous serez absolument adorable, on aura envie de vous aimer. Hein? Attention à pas... Si vous faites des rencontres, la semaine du 11, vous pourriez faire des mauvais choix. Donc soyez prudent, hein? euh, tout simplement. Euh, quand on est averti, on fait attention. Hein? Mais alors la semaine du 18, Vénus va rencontrer Jupiter dans votre signe. Hein? C'est vraiment tous les 12 ans, hein? c'est... Euh, euh, c'est vraiment très rare et c'est une très belle conjoncture pour faire une rencontre, si vous êtes célibataire, pour vous marier, pour décider d'un mariage peut-être, hein, d'une vie commune, quelque chose. En tout cas, on a l'impression, hein, euh, sous cette configuration, qu'il va y avoir un heureux événement, quelque chose de vraiment... Euh, euh, qui va vous faire très plaisir, et, et où vous vous épanouirez, hein, votre nature de feu va s'épanouir, vous pouvez avoir un coup de cœur monumental hein, sous cette conjoncture. Mais attention, hein, parce que ce qui se fait trop vite se défait très vite aussi, donc prenez votre temps! Enfin avec Mars, on va parler de vos activités, de votre forme, de votre, euh, de votre esprit de décision. Alors Mars se trouve bien située par rapport au Sagittaire, elle est en balance dans un secteur de projet. Donc c'est le moment vraiment, pour certains d'entre vous, hein, de, de concrétiser un de vos espoirs, un de vos projets, ou en tout cas, de, de, de le mettre en route. Hein. C'est vraiment le moment, je vous l'ai déjà dit le mois dernier, parce qu'en fait là, elle va surtout s'occuper du troisième e décan, les deux premiers l'ont eu. Donc troisième 3e décan, hein, allez-y euh, euh, si vous avez une idée de quelque chose. Et puis alors ne le faites pas seul, hein, parce que Mars en Balance, elle, elle dit qu'il faut travailler à deux ou en équipe, vous voyez euh, qu'il ne faut pas faire les choses tout seul. Donc euh, écoutez euh, ce que vous dit le ciel, parce que ça vous aidera obligatoirement si vous êtes en phase avec votre thème, eh bien vous êtes dans, un, dans quelque chose d'évolutif et de positif, hein, et ce sera le cas avec euh, ce Mars. En revanche, donc après le 19, elle va rentrer en scorpion, elle va se trouver dans l'ombre de votre signe. Et euh, bon, je me répète peut-être, mais faites attention, couvrez-vous bien, euh, éloignez-vous des personnes malades. Euh, Faites en sorte de vous protéger des virus qui pourraient circuler et qui pourraient décider de, de s'implanter chez vous. Vous serez peut-être aussi un peu submergé de travail et vous fatiguerez. Hein? Mars étant vraiment dans l'ombre de votre signe, elle n'est pas éclairée par votre soleil, et donc elle est, elle est beaucoup moins active. Hein. Euh, cela dit, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que comme vous êtes des hyperactifs, vous les sagittaires, hein, euh, vous pouvez même avoir des problèmes parce que vous tenez pas en place, donc le fait que ce mars soit euh, un petit peu euh, diminué, je ne suis pas sûre que ce soit mauvais pour vous.